Eh bien, merci Murphy, merci, merci, merci beaucoup. Je rappelle que nous recevons Stéphane qui est euh, vice-président, il est un des vice-présidents du Clipsas. Il est en train de nous en parler. Il nous a fait un petit topo tout à l'heure sur la franc-maçonnerie, comment on pouvait euh, y venir, si vous avez envie d'y aller, vous avez envie d'y adhérer. Eh bien, il nous a expliqué que c'était simple comme tout, hein, simple comme bonjour, faites pas comme moi, ne restez pas à vous dire que c'est mystérieux et j'y vais pas. Allez-y de, de, de tout cœur parce que c'est quand même une famille, hein, avant, euh, il demande à ce qu'on privilégie quand même euh, sa propre famille, mais là, c'est aussi une famille, hein, cette euh, grande... Euh Obédiant, ce grand chapeau, tout ce qui, qui va en bas. C'est voilà. un, un lieu qu'il faudrait peut-être qu'on qu se décide à aller visiter quand même, hein, alors qu'on y est Et il nous dit aussi qu'on peut avoir des portes ouvertes. Alors, restons à l'écoute. Donc voilà, euh, Stéphane Banuls n'est pas tout seul. Il est donc vice-président du Clipsas, disais-je, l'un des vice-présidents. Et il a été quand même passé grand maître de la glissouille Et il est en... Bien sûr. ou il a peut-être euh, d'autres fonctions il n'y a pas d'autres grades après, après celui-là après avoir été grand maître, il n'y a pas autre chose non, euh, non. grand maître, alors ce qu'on appelle euh, grand maître d'une obédience, oui. c'est ce qu'on appelle les loges bleues, oui. donc ensuite il existe d'autres structures c'est secret non, rien n'est secret rien n'est secret, secret. Il, explique, parce que... il suffit de poser des questions et si on peut oui. y répondre, on y pondra avec plaisir non, il n'y a rien de, rien de secret eh bien, je suis tout honoré de vous recevoir, hein. c'est vrai, hein. je ne m'y attendais vraiment pas. Là, les Antilles, pour nous, que ce soit les Antilles d'ailleurs, et chaque territoire, quel qu où qu'ils soit à travers le monde, sont extrêmement importants pour nous. Nous sommes une, une association fédératrice de différentes obédiences à travers le monde, où que soit l'obédience. En Afrique, en Haïti, aux états unis partout. partout. Nous sommes présents absolument... En Ukraine, en Russie... En Russie, effectivement, on est également présent. On est présent absolument partout. C'est ce a... qui fait la richesse des personnes, c'est ce mélange de culture, ce mélange de d'idées. De... Et puis, quand vous voyez comment les choses se passent, avec ces, ces, ces, on met de côté la guerre parce que nous, nous sommes en plein dedans, on va pas remettre le couteau dans la plaie. avec tout ce que nous avons vécu, les jauges, les demi-jauges, l'école. Le col, qu'on a subi là on a, on a la guerre au quai c'est bien triste, on a eu aussi le euh, tremblement de terre en Haïti on a eu euh, le Liban avec euh, cette explosion dans le port euh, on a l'Afrique, n'en parlons pas je veux dire, sur tous les territoires malheureusement il y a des choses qui se passent qui ne sont pas normales. Euh, on peut aussi bien parler également du réchauffement climatique qui en fait également partie, le Covid. Il y a toujours quelque chose. Quand vous regardez même par le passé, avant, il y a toujours quelque chose. Avant votre départ, comme on dit chez nous, tenez le fil. Ne perdez pas le fil avant votre départ. Vous reviendrez parce que nous, serons, nous ne serons plus dans cette période où il ne faut pas parler politique. Vous reviendrez et nous, nous allons nous lâcher avec vous. Non, alors, en, en, en tant que non. personne, je pourrais le faire, mais vu que vous m'avez invité en tant que vice-président du Clipsas. Mm -hmm. Euh, on ne parle pas politique. Mais c'est pour ça que je vous dis avant votre départ. Euh, oui, non, nous il... allons choisir en... un petit moment pour le faire. Mais... Avec plaisir. On se un petit peu. Mais ce sera en tant que personne, ah, mais, mais, mais, mais, mais pas en sûr. tant que maçon. Mais, mais, mais, mais, c est, c est en maçonnerie, que... il y a des règles oui, tout à fait, et euh, auxquelles il faut adhérer. C'est mm. On ne parle pas politique. Mais de toute façon, l'on ne peut pas en parler. Mais après, vous viendrez, vous, avant votre départ pour que nous puissions nous lâcher. J'aime bien avoir comme ça les avis de, de, de citoyens. pas, pas forcément oh, Complètement, de, avec plaisir. De, de, de, de... Voilà. Et vous viendrez avec Renato. Avec plaisir. Et nous parlerons aussi avec Renato. Renato qui est là, à qui on fait de gosses bises. Il se tient bien, il ne bouge pas. Hein. Ça va Renato Il ne bouge pas, il ne fait pas. On peut, on peut entendre le bonjour. Hein. Bonjour à vous. Merci. Merci Renato. Eh bien, vous deux vous reviendrez pour qu'on puisse vous mettre tous les deux ici, là, pour qu'on ne puisse pas poter un petit peu de tout de rien comme ça. Alors, le CRIPSAS euh, est, est une association qui regroupe énormément, nous l'avons compris, d'obédience. Euh, quel est euh, son, son rôle premier, son but premier mis à part fédérer, est-ce qu'il y aurait d'autres petites choses que euh, nous propose le CLIPSA le, le CLIPSA, c'est une, une formation qui permet de réunir, donc, comme je le disais, mm -hmm. diverses obédiences. Ensuite, nous sommes à la disposition des obédiences. Nous sommes un centre de communication, un centre d'information. Mm -hmm. Lorsque des obédiences souhaitent avoir des actions, il suffit qu'elles remontent l'information, mm -hmm. Et c'est l'Assemblée Générale qui, euh, qui décide si on fait l'action ou pas. La, euh, on est vraiment très ouvert. L'action est décidée par les membres, mm -hmm. à chaque fois. Vous faites de, de, de, de la formation aussi Non, non on ne fait pas de formation. On fait, on fait le point, par exemple, actuellement, euh, mm -hmm. sur le côté humain, sur chaque continent, sur chaque pays voir un petit peu comment ça se passe. Peu, voilà, on fait un relevé d'informations. On fait un relevé d'informations. Ce relevé d'informations nous permet de travailler mm -hmm. et de transférer l'information euh, aux structures, on va dire, politiques, on peut dire choses comme ça. Aux responsables. Aux responsables on on, au, au responsable d'État, on transfère mm -hmm. l'information qui qui, afin de leur donner des éléments de travail. Voilà, je comprends. Et ensuite à côté de ça, oui. on est aussi force de proposition. D'accord. Donc euh, tout le monde euh, à notre euh, niveau, Voilà. Tous ceux qui font partie de cette association, toutes les euh, les obédiences euh, peuvent faire force de proposition ah, peu complètement. importe son pays. Peu importe son pays, oui. peu importe sa dimension euh, en tant que membre, euh, euh, il y a une une équité parfaite, j'ai envie de dire entre euh, chaque euh, obédience mm -hmm. non, franchement non, c'est euh, extrêmement intéressant c'est vraiment très intéressant non et, pas parce et, que j'y suis, parce que moi j'y suis depuis moins, hein. euh, plus de dix ans, ouais. mais c'est extrêmement intéressant, mm -hmm. et puisqu'on est aux Antilles, et moi j'invite très fortement toutes les structures maçonniques euh, et les obédiences mm -hmm. vraiment de s'intéresser à, ce, à cette association parce que ça, ça leur apportera euh, un niveau, euh, un accompagnement et un niveau même intellectuel, j'ai envie de dire, pour progresser ensemble et, et c'est justement ces différences qui nous rendent beaucoup plus forts et qui nous font aller de l'avant ensemble. C'est vraiment... Enfin, franchement, ils peuvent prendre part à ces, à ces débats sous forme, je ne sais pas moi, de, de portes ouvertes ou ah ben, de... nous, nous, nous avons des débats, nous avons des colloques au sein de, du CLIPSAS qui se font une fois par an, cette année c'est au mois de mai. Cette année nous avons l'Assemblée générale au Portugal, nous l'avons eu fait en Afrique, nous l'avons eu fait au Canada, en Amérique, en Amérique du Sud. Euh, dans ouais. euh, Donc, en Europe, partout. Vous voir à hein. Et pourquoi pas Et pourquoi pas bah, Écoutez, s'il y a une obédience qui est ici euh, et qui souhaite nous rejoindre, pourquoi pas Elle peut très bien mmh. proposer. Euh, Même si plaisir. ce n'est pas de la glisse, je répète, vous avez bien dit. Hein. Toutes les oui, obédiences. Obédience. Toutes les obédiences qui répondent aux critères pour rentrer au sein du CLIPSAS mmh. sont les bienvenues. Alors, il y a. Un... Un contrôle qui est fait, bien sûr, ce qui est logique, ouais. mais euh, c'est vraiment Il n'y a pas de, de, de, de, de critères exceptionnels qui feraient qu'une obédience ne viendrait pas parce que... De bonnes bon, usées et coutumes, après, mm -hmm. bon, il y, y a des critères mm -hmm. administratifs mm -hmm. qui sont une obédience, c'est trois, euh, trois euh, loges Toi, minimum, raison, avec oui. un minimum de 100 membres, mm -hmm. avec euh, une antériorité d'existence depuis euh, plus de trois ans. Mais c'est classique, j'ai envie de dire, pour rentrer dans ce genre de structure, on a quand même, euh, on doit défendre notre euh, association, le Clipsas, oui. et on doit montrer aussi que nous sommes sérieux. Oui. Et donc, je et dis si ne dis pas que les autres ne sont pas sérieux, mais est que est ça. voilà. Est hein, donc, c est c est si que ça existe depuis maintenant près de 60 ans, oui. c'est que c'est une association très sérieuse et reconnue. Il dit près de 100 ans. Sois... Ça fait... Pas de 60 ans, 60 ans. Mais c'est 60 ans, plus euh, bientôt une année, hein, ça va, ça va ah faire oui. ces 61 ans là. Je ne les fais pas. Ah oui Bienvenue. Euh... Bienvenue euh... Oh, là là, j'ai dévoilé, vous avez une Je n'ai pas de dévoiler, ce n'est pas encore ça. Alors, je continue avec Monsieur Stéphane Malus, que je reçois avec plaisir, qui est vice-président. Je rappelle encore et encore pour ceux qui viennent tout juste de prendre l'antenne, il est vice-président du Clipsas, qui est une fédération, une sorte de grande fédération, euh, la plus importante. Hein, C'est la plus importante mondiale. Pardon qui regroupe les obédiences maçonniques. Dans les obédiences, vous avez des loges. Et pour aller dans une loge, il faut passer par quand même une obédience. On ne peut pas y aller comme ça. On passe, Donc, on passe par la case enquête voilà. euh, pour contrôler pour vous si euh, ça va vous correspondre ou pas. Voilà. Parce que quelquefois on a envie d'y rentrer, mais on oui. ne sait pas pourquoi. Euh, ça nous mais, appelle euh, comme ça, on peut dire comme une euh, religion, comme si on allait... Euh, c'est religieux ou pas Non, non pas du tout, non. Pas du tout Non, non, non. non. C'est pas religieux, c'est pas politique, c'est une philosophie de vie, une philosophie de vie, mais j'ai envie de dire une philosophie d'esprit. D'accord, d'accord. C'est euh, l'envie d'avoir un travail un peu plus poussé sur soi-même, mm -hmm. et ensuite... Euh, oui. C'est... De laisser vivre. C'est bien. Dans, dans, dans, dans cet esprit-là. Oui, quand ouais, toute la maison, on, va, on se retrouve dans quelque part où on, on essaie d'être nous-mêmes, d'être soi-même. C'est une parenthèse. Ouais. C'est une parenthèse où on peut écouter, on peut s'exprimer librement, où on, on échange énormément. Non, c'est bien, moi j'invite je, je, oui, ceux avez, qui ont le 30 ans, temps. Oui, vous ans vous y êtes, donc forcément c'est ça, 30 ans euh, j'y suis depuis euh, 30 ans, il ne faut peut-être pas exagérer mais ça doit bien faire euh, 23 ans 23-24 ans à peu près et, et euh, nous aurons à, à, à reparler encore comme je le disais avec ceux qui nous regardent, à reparler de tout cela avec Stéphane qui reviendra et peut-être avec Renato également nous allons pouvoir entrer dans les détails sans pour cela dévoiler là. parce que vous savez, vous aussi, vous savez qu'il y a beaucoup de secrets beaucoup de tabous. On, on a dit même pas le mot franc-maçon, il ne le dire fort, sinon euh, euh, la, la personne qui nous écoute dit « Oh là là, mais tu as appris tout ça, tu te sors ça d'où euh, Tu connais quelqu'un ?» Tout de suite, ils sont, euh... on ne doit pas le dire, parce que pour certaines personnes, ce n'est pas bien de dévoiler, et pour, pour d'autres personnes, c'est satanique, c'est diabolique. Alors justement, est-ce qu'il n'y a pas des mystères qui pourraient nous effrayer, nous empêcher de Après, après c'est un choix personnel. Si on a envie de le dire, on le mmh. dit, on, le, on peut le partager. Si on n'a mmh. pas envie, on ne le partage pas, mmh. parce que ça peut être très mal compris, mmh. comme vous l'avez dit. Mmh. C'est mal compris parce que c'est pas connu. Oui. Ou alors on a euh, un a priori, on a et une vision a un de la chose qui est vraiment différente. Et, et c'est vraiment différent en plus euh, quand bien même par continent ou par oui. pays. Sur certains pays, euh, c'est très euh, admiré, j'ai envie de dire, quelque oui. part. Oui. Ça n'a pas lieu d'être non plus. Oui. Est, on est d'une extrême à une autre. Oui. Il y a une extrême où on doit se cacher parce que le gouvernement est tout à fait contre. Oui. Euh, mais... C'est une philosophie de vie, on ne se cache pas, c'est très ouvert, c'est pas secret, c'est simplement discret. Après, ça se comprend aussi que dans certains pays on ne le dise pas, parce qu'il peut y avoir de la répression par rapport à ça, mais c'est de la répression par rapport à quoi en fait C'est, n'oublions pas que la maçonnerie est une ouverture d'esprit. Alors effectivement, il peut y avoir des cas particuliers, mais ça existe aussi bien en maçonnerie que dans d'autres associations, que ce soit le football, le rugby, etc., où il y a des personnes qui vont un petit peu abuser de leur position, mais ça c'est, j'ai envie de oui, dire, la, oui, maçonnerie, en fait, Donc, euh, la maçonnerie, c'est l'humain. Donc la maçonnerie, c'est un microcosme comme, une, comme toute association. La seule différence, c'est que normalement, j'ai envie de dire, on doit être beaucoup plus ouvert, beaucoup plus euh, euh, faire beaucoup plus attention à soi et aux autres. Ça. On doit faire on doit être euh, on doit faire attention aux autres. Et puis se, se dévoiler, ce n'est pas ça, hein, ce n'est pas une fait en soi, on peut on peut garder quelque chose, alors, totalement. Là, on peut se dire ah, non j'en parle pas parce que ça m'appartient. Bon, on peut avoir envie de faire venir quelqu'un qu'on connaît, par exemple, je ne vous connais pas, vous me connaissez à travers la télévision, vous avez envie de m'emmener avec vous dans votre logo, j bien, n'hésitez pas, On passe un petit coup de fil, je viendrai. J'irai voir, il faut, il faut que le travail se, se fasse. Alors pour ce faire, je, je profite de ça parce que je, je profite de cette intervention qui est intéressante aussi. Il faut savoir que si on veut avoir des renseignements pour entrer en maçonnerie, euh, on fait ce qu'on appelle des tenues blanches en fait c'est des moments particuliers une fois dans l'année mm -hmm. généralement c'est au mois de juin pour la Saint-Jean d'été mm -hmm. où on, on peut inviter la famille à venir on peut inviter des amis on peut inviter des personnes qui sont intéressées à rentrer en maçonnerie mm -hmm. et c'est à ce moment là qu'on peut poser des questions effectivement, se renseigner sans s'engager et ça permet de passer cette étape là et d'avoir des, des renseignements que l'on souhaite avoir Super, alors ça c'est dit. Est-ce que nous avons envie de dire quelque chose concernant le Clipsas Est-ce qu'il y aurait quelque chose que nous nous. Vous avez entendu quelque chose On a oublié quelque chose, Renato mmh? Je ne pense pas. Ça c'est la voix, hein? c'est la voix. La voix C'est très, très <rire> intéressant pour vous, pour de me voir autre. Je te remercie parfaitement hein? de faire attention à moi, oui. que je suis un bon avis. Oui. Je pense que tu es très, très bien présenté. Merci. Yes. La vie. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez une conclusion, Stéphane Merci beaucoup, Raphaël, et à votre émission de m'avoir invité aujourd'hui. J'espère avoir correctement présenté ah oui. notre association ah Laptixas. Oui, oui. et, et je renouvelle vraiment euh, euh, les obédiences euh, spécifiquement aux Antilles, si elles sont intéressées, de nous contacter. Et ce sera un plaisir pour nous de pouvoir euh, les renseigner. Et, et les accueillir aussi. Euh, les accueillir, pourquoi pas, bien sûr, avec plaisir. Non, parce que je sais qu'il y en aura. Alors, contact@, arrobase, euh, contact Sur le, arrobase, le site internet, c'est plus arrobase. simple. Voilà. Alors Sur Kipsas, le site internet, c'est clipsas.org. Euh, voilà. Et là, il y aura beaucoup de renseignements déjà. Ouais. Et, et là, ils pourront, Nous sommes euh, à, à votre écoute. Il y, y a une fiche, on pourra remplir la fiche euh, en ligne et tout ça. Eh bien, voilà. On, on a tout dit là-dessus et... Euh, nous allons y aller. J'espère que vous avez apprécié ce moment. Nous étions donc avec Stéphane Banus et Renato qui était ma voix, comme vous savez, les émissions, la grande émission. Allô, la voix Oui, oui, oui. Allô Eh bien, c'était ma voix aujourd'hui. Renato qui reviendra. Et puis Murphy, hein, à la technique. Et puis Laurent, qui est là également. Laurent qui est son apprenti du jour, vacancier. Je vous embrasse tous. Merci encore, Stéphane. Merci beaucoup. Merci. À la prochaine pour notre émission Raphaël